La plateforme d'investissement Spreads me demande le challenge suivant, c'est de vous expliquer en 5 fois 2 minutes l'Impact Investing. Normalement, c'est un cours de 3 heures. Eh bien, je vais relever le challenge. Comment est-ce que je vais faire ça En vous expliquant en 2 minutes ce que c'est que l'Impact Investing, 2 minutes est-ce que c'est rentable ou pas, 2 minutes pour vous donner des exemples et où trouver de l'Impact Investing, deux minutes pour vous expliquer les risques et combien vous pouvez investir dans de l'impact investing et finalement le case study avec le traceur impact. Deux minutes également, c'est parti pour le challenge